Alors allons-y, plus formellement, ben, bienvenue à tout le monde, merci d'être ici euh, en ce beau midi. Euh, je m'appelle Caroline, je suis bibliothécaire à la BLSH, je suis responsable des statistiques, des données d'enquête, des publications gouvernementales et internationales. Euh, et donc euh, c'est une formation que je vous propose aussi, une petite initiation SPSS, euh, qui est parmi les différentes formation que j'offre pendant la session. Euh, comme on vient juste de mentionner, pour ceux qui viennent de se brancher, c'est essentiellement composé de démonstrations qui font généralement l'objet euh, d'exercices pratiques en laboratoire en temps normal. Euh, et donc, je vous propose une heure et demie de démonstration. Euh, et, et en fait, c'est pas... On va y aller pour le mode présentation. Euh, le but, c'est vraiment de vous familiariser avec le logiciel. C'est pas de faire de vous des, des, des analystes. Euh, D'ailleurs, c'est pas un cours d'analyse quantitative. Si vous êtes ici pour apprendre comment euh, interpréter vos, vos coefficients de régression multinomiale, vous n'êtes pas au bon endroit. Pour ça, c'est pas un cours de SPSS qu'il vous faut, c'est un cours d'analyse quantitative. Donc, le but, c'est vraiment de vous familiariser avec le logiciel pour que vous soyez plus à l'aise dans des manipulations de base. Donc, l'optique est vraiment sur les procédures descriptives. On ne prend pas nécessairement de statistiques inférentielles, donc d'analyse de coefficients, comme je viens de mentionner. Euh, vous êtes assez nombreux. Vous êtes aussi euh, tirés de, issus de différents départements. Euh, l'usage de spss qu'on fait en fonction des disciplines euh, dans laquelle on est ou du type de données qu'on analyse. Euh, en fait, les manipulations de base restent les mêmes, peu importe euh, le, le, le type de données que vous utilisez. Euh, ça peut par contre varier. Cette, euh, cette présentation-ci est basée sur l'usage euh, du recensement. Ce qui est un cas de figure particulier, c'est un fichier, j'utilise ce fichier-là essentiellement parce que des données sur la population, euh, c'est des genres de données on peut, dont on peut avoir besoin dans tous les domaines. C'est pour ça que je l'utilise quand, euh, quand je fais une présentation devant des, des étudiants qui sont issus de différentes disciplines. Mais sachez que c'est un cas de figure particulier qui nécessite des précautions méthodologiques très particulière. Donc, vous, si vous êtes en psychologie et puis que vous manipulez des bases, de, de petites bases de données avec des petits échantillons, les préoccupations méthodologiques que vous aurez ne seront pas les mêmes que quand vous travaillez avec des gros fichiers comme le fichier de recensement. Mais ultimement, que vous ayez un million de répondants ou 20 répondants, techniquement, l'usage du, du, du logiciel va être le même. C'est vraiment les précautions méthodologiques euh, qui, vont, euh, qui vont être différentes. Donc Voilà pour le petit préliminaire. Donc, objectifs généraux, connaître les principales caractéristiques de l'interface, se familiariser avec les composantes d'un fichier de micro-données, réviser de petites notions de statistiques. Comme je vous ai dit, ce n'est pas un cours d'analyse quantitative, mais il y a quand même des petites notions inévitables puisqu'on travaille avec, avec des chiffres. Euh, maîtriser quelques fonctions de base, donc on va se concentrer sur les statistiques descriptives, donc des manipulations exploratoires d'une base de données, si on veut. Quelques, vous euh, voyez, j'ai subtilement euh, coché « exercice pour démonstration ». On va en faire sept ou on va en faire autant que faire se peut. Euh, on va commencer par des tableaux de fréquence, des sélections, donc filtrer des observations pour sélectionner des sous-groupes. On va voir comment recoder une variable, par un tableau croisé, calculer une variable, euh, des tableaux de variables d'échelle, c'est-à-dire des variables quantitatives, euh, et puis comparer des moyennes de groupe. Donc, l'accent est mis sur les procédures euh, descriptives. Si vous avez des questions aussi, bon, il y a, il y a mon collègue, euh, mon super collègue Pascal, euh, qui va veiller sur nous. Euh, moi, je ne vois pas vos questions. Fait que, euh, vous pouvez attendre à la fin pour mettre vos, vos questions dans le chat. J'aurais tendance à vous conseiller de m'interrompre au fur et à mesure, parce que ça va être beaucoup de manipulation technique. Donc, revenir à la fin sur quelque chose, un petit exercice qu'on a fait euh, au début, ça va peut-être être moins évident. Donc, je vous invite au fur et à mesure, soit à écrire vos questions, soit carrément à m'interrompre. On est entre nous, gênez-vous pas, euh, ça ne me dérange pas du tout. Et comme j'ai tendance à parler vite, euh, ça va me faire souffler un peu. Oui oui. Mais oui, oui, oui, Posez vos questions dans le clavardage. Comme ça, Caroline va pouvoir boire et ne pas se déshydrater. Parce qu'une heure h 30 d'affilée, ça va être dur. Alors moi, je ne vais pas hésiter à l'interrompre avec vos questions. Euh, et puis là, j Alors, première question, le webinaire est enregistré. Et vous pourrez le visualiser. Vous recevrez le lien euh, peut-être demain ou après-demain, le temps de compiler la vidéo et la déposer en ligne. Oui. Oui. Euh, M'entends-tu encore bien, Pascal? Parfait. OK. Parce que j'ai changé un setting d'audio. Pardon. OK. Donc, euh, avant tout, pour débuter, on va commencer avec des petits préliminaires. Euh, logiciels et fichiers de micro-données. Si vous ne l'avez pas déjà installé, le SPSS est dans la Logitech. Euh, donc, vous pouvez l'installer à partir de la maison. Euh, et on a fait un petit guide de procédure d'installation aussi, parce que ça arrive que certains étudiants aient des problèmes d'installation, que ce soit sur Windows ou que ce soit euh, sur Mac. Euh, J'ai remarqué que sur mon poste, j'avais encore la version 25. Dans la Logitech, c la dernière version, c'est 26. Mais honnêtement, d'une version à l'autre, c'est dur de voir la différence. Ils sortent des versions euh, Essentiellement, dans le but de vendre des nouvelles versions, il n'y a pas beaucoup de différences. Puis on peut passer de l'un à l'autre sans, sans problème. Donc, vous pouvez l'installer avec votre proxy activé euh, à partir de la Logitech. Euh, une option euh, gratuite, euh, peut-être si vous êtes plus, vous avez terminé vos études, vous n'avez plus de statut d'étudiant, euh, mais vous voulez encore l'utiliser, en fait, il y a une option gratuite. C'est un logiciel qui s'appelle PSPP esprit de contradiction. Euh, donc, ça peut s'installer sur, euh, sur tous les systèmes. C'est presque une copie conforme de SPSS pour les fonctions de base. C'est un logiciel euh, donc un logiciel libre, euh, c'est gratuit. Euh, il y a peut-être certaines manipulations avancées qui ne sont pas là. Honnêtement, je l'ai exploré pour la base. Ça fonctionne très bien. Donc, si vous êtes mal pris, vous n'avez pas accès à SPSS, c'est une option qui peut, être, euh, qui peut être exploré mais tant que vous avez tant que votre statut d'étudiant est actif vous, vous allez toujours pouvoir installer les, log les logiciels qui se trouvent euh, dans la Logitech. ou trouver des fichiers de micro données je le mets pour euh, votre culture générale si jamais vous avez besoin euh, de, de, de fichiers de microdonnées pour vos travaux ou maîtrise doctorat, il y a toutes sortes de ressources auxquelles on a accès, soit les fichiers de Statistique Canada ou des fichiers, des fichiers de microdonnées internationaux à l'ICPSR, de la Banque mondiale. Il y a toutes sortes de données d'enquête qu'on peut télécharger et analyser. N'hésitez pas si vous avez besoin de conseils à ce niveau-là. Pourquoi SPSS euh, Je ne vous ferai pas un pitch de vente mais simplement pour euh, vous situer le logiciel dans l'écosystème des logiciels qui sont, qui sont utilisés en analyse quantitative, en sciences sociales et autres. J'aime toujours cette petite blague-là, euh, bon, qui est un peu dénigrante, j'avoue, pour les, les utilisateurs d'SPSS, mais ça vous situe un peu. C'est les principaux logiciels qui sont utilisés en sciences sociales. Euh, SPSS c'est vu comme étant euh, un logiciel pour pour débutants, mais honnêtement, euh, vous, il y a des profs, il y a des chercheurs qui passent leur carrière sur SPSS sans problème. C'est vraiment une question de besoin puis une question d'intérêt. Euh, SAS, euh, c'est vraiment présenté comme la Rose Royce des logiciels. C'est une grosse machine. C'est le logiciel d'analyse quantitative qui est utilisé par les statisticiens, euh, par les analystes. Si vous euh, si vous planifiez une, une carrière en milieu gouvernemental, par exemple en recherche, euh, la plupart des analystes, que ce soit Statistique Canada l'ISQ, vont travailler sur SAS. Moi, c'est celui que j'aime le moins, mais c'est un biais euh, bien personnel. C'est lourd et c'est relativement complexe. Euh, je me dis, tant qu'à prendre des lignes de commande, je vous conseillerais plutôt d'aller vers AR, qui est... Le logiciel qui a le plus le vent dans les voiles, c'est un logiciel ouvert. En fait, c'est pas vraiment un logiciel, c'est un langage de programmation. Donc, euh, la courbe d'apprentissage est assez, est assez à pic, là, si on veut. Um, mais pour ceux qui se lancent, ce n'est pas pour un petit travail de bac, là, disons. Là, je ne vous le conseille pas. Pour ceux qui sont à la maîtrise, au doctorat, qui vraiment ont un gros intérêt en quantitatif ou pour les graphiques, la visualisation, apprendre à R. C'est vraiment super puissant. Euh, pour les graphiques, c'est assez incroyable ce qu'on peut faire. Euh, mais c'est vraiment apprendre la programmation. Donc, c'est quand même un gros bémol. Euh, Stata, c'est un, un logiciel que j'aime bien aussi. Un, en fait, il y a des, euh, des étudiants au bac qui vont d'emblée utiliser Stata, sciences économiques, euh, pour faire l'économétrie en sciences politiques aussi, aussi c'est beaucoup utilisé, stata. En démographie, euh, c'est un logiciel aussi par ligne euh, de commande. Donc, c'est la caractéristique principale de SPSS, c'est que vous n'avez pas à apprendre un langage de programmation. C'est ce qui le rend facile. Mais ultimement, tout, tout les, tous les types de, de, de procédures d'analyse de base, on peut les faire avec SPSS. Donc, il n'y a pas. Il n'y a vraiment aucune, euh, aucune euh, honte à travailler avec, euh, avec SPSS. Moi, un... Surtout pour apprendre les statistiques, je trouve que c'est vraiment un logiciel euh, super efficace. Excel, on n'en parlera euh, même pas. C'est vraiment pas conseillé pour faire de l'analyse. À la limite, pour faire des graphiques, ça va mieux avec Excel qu'SPSS. Mais pour l'analyse, euh, on repassera. Ouais, on a une petite question. Est-ce que oui. la version AMOS euh, est meilleure oui. pour les analyses multivariées? oui. AMOS, SPSS AMOS, c'est dans la logistique aussi. En fait, il y a deux autres versions. Il y a AMOS et puis il y en a un autre, il me semble. Euh, mais je vous avoue que euh, ce n'est pas quelque chose que j'utilise. Donc, je ne peux pas vous dire est-ce que SPSS AMOS est, est mieux que Stata dans ce cas-là ou des trucs comme ça. Euh, mais c'est un truc que vous pouvez installer puis explorer à partir, euh, à partir de la logistique, oui Pour certains types d'analyse, ça, euh, ça prend SPSS AMOS, en effet. Merci. Mais je ne pourrais pas vous guider plus, euh, plus que ça. Donc, euh, voilà pour la petite mise en contexte. Donc, ce que je vais utiliser pour faire les petites démonstrations, c'est le fichier du recensement de la population de 2016. Euh, donc, c'est un fichier de données d'enquête, des données sur la population. Recensement qui va, le nouveau, ça c'est celui de 2016, donc c'est le dernier. On va faire le prochain recensement au mois de mai. C'est ce qu'on appelle un FMGD, un fichier de microdonnées à grande diffusion. La particularité, c'est que les fichiers de microdonnées de Statistique Canada, c'est des gros fichiers. Euh, il y a dans le, le, le fichier du recensement, il y a 123 variables, ce qui n'est pas, pas nécessairement gros. Il y a des fichiers de StatCan qui ont 1000, 2000 variables. Donc, puis pour l'atelier, dans la base de données, j'ai juste laissé 20 variables. Ça, ça évite de se perdre. Là. Euh, mais c'est plutôt au niveau euh, du, du nombre d'observations. C'est un fichier qui contient 930 421 observations. Euh, ça peut être un peu intimidant, comme j'ai dit au départ, euh, parce que peut-être que vous, dans votre base de données, il y a 40 cas. Mais ultimement, le seul impact que ça a au niveau technique, c'est que peut-être que sur votre ordi, ça va, ça va patiner un petit peu parce que c'est quand même une grosse base de données. Mais que vous ayez, comme j'ai dit au départ, 40 répondants ou 1 million, SPSS, lui, traite des commandes. Donc, ça ça importe peu. Euh, c'est un fichier que j'ai téléchargé à partir de la base de données ADESI, où vous pouvez télécharger tous les FMGD de Statistique Canada. Il y a des données de sondage également qui sont disponibles. Les bras selon vos besoins. Alors, ouvrir et explorer un fichier de micro-données avec SPSS. Euh, avant d'ouvrir le fichier de microdonnées, juste euh, un petit détail. En fait, normalement, un fichier SPSS, une base de données, c'est un fichier .sav. Donc, dès que vous voyez un fichier .sav, c'est une base de données SPSS. Mais il arrive, tout dépendant des sources euh, qui diffusent les bases de données, parfois ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont distinguer le fichier de données de ce qu'on appelle le fichier de syntaxe, où on trouve les, ce qu'on appelle les métadonnées, c'est-à-dire le nom des variables, leurs caractéristiques, leurs étiquettes, etc. Mais il y a juste une petite manie. Donc, ça reste un fichier SPSS, vous allez voir un fichier .dat, un fichier .sps, qui est le fichier de syntaxe. On peut l'ouvrir avec SPSS comme un fichier régulier, c'est juste qu'il une petite manipulation à faire dans le fichier de syntaxe pour pouvoir euh, ouvrir les deux fichiers en même temps, pour qu'ils puissent faire la correspondance entre le fichier de données et le fichier de syntaxe. Donc, ce qu'on va utiliser aujourd'hui, c'est un fichier .sav, là, euh, très simple, euh, mais c'est juste pour que vous sachiez que si vous voyez ça, un fichier .sps, c'est un fichier SPSS que vous allez pouvoir ouvrir avec votre logiciel. Autre petite info aussi, vous pouvez pas mal tous, pas mal tous les formats de base de données euh, sont interopérables aujourd'hui. Avant, ce n'était pas le cas. Maintenant, on peut ouvrir un, un fichier Stata avec SPSS, on peut exporter en Excel, importer CSV, donc il n'y a, a pas trop de problèmes de compatibilité. Euh, ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des problèmes qui peuvent survenir. Nécessairement, quand il y a des transferts de formats, il y a toujours des petits problèmes qui peuvent apparaître. Il faut, il faut bien connaître son contenu pour s'assurer que euh, le transfert d'un format à un autre, c'est bien, euh, bien fait. Ne serait-ce que savoir euh, comment sont traités les valeurs manquantes, euh, les séparateurs de décimales, etc. D'un format de logiciel à l'autre, ça peut poser euh, des problèmes. Mais ça se fait. Donc, je vais aller m'ouvrir ma base de données. Donc, si vous avez installé SPSS sur votre poste euh, et puis que tout s'est bien fait, euh, dès que vous avez un fichier .sav sur votre ordi, euh, il va tout de suite reconnaître que c'est un fichier SPSS. Donc, vous avez juste à double-cliquer dessus et puis SPSS va s'ouvrir. Ce n'est pas plus compliqué que cela. SPSS, c'est relativement gros. Hein. Si vous avez un, un ordi qui date un peu, ça se peut que ça... ça lui prenne... ça lui... Euh, ça prenne beaucoup de travail. Donc, voilà ma base de données. J'ai ma vue des données, j'ai ma vue des variables. En fait, euh, dans SPSS, on travaille avec trois fenêtres. La base de données, qui est le fichier que je viens juste d'ouvrir. Hein, euh, la fenêtre de résultats où vont s'accumuler au fur et à mesure les résultats de toutes les manipulations qu'on va faire, des tableaux, des graphiques, des analyses, etc. Donc, tout s'accumule dans un même fichier qui est en format .spv. Et vous avez un éditeur de syntaxe qui est .sps. Je vais vous montrer le principe de la syntaxe, mais évidemment, euh, en fonction du temps qu'on a, on n'apprendra pas à utiliser euh, la syntaxe. Je vais vous expliquer par contre euh, quel serait l'intérêt pour vous de l'utiliser ou pas. Donc, en passant, tout ce que je dis là, c'est pas mal résumé et même plus dans mon document de présentation. Là, fait que, euh, pas de panique. OK, donc notre base de données sur laquelle je viens de cliquer, elle se trouve ici. J'ai ma vue des variables, j'ai ma vue des données. Ma vue des données, vous voyez que... C'est essentiellement l'équivalent d'une feuille Excel. Vous avez toutes vos variables à la verticale. Chacun de vos répondants à l'horizontale. De vos répondants ou de vos, ou de vos cas, là, dans le fond, moi, c'est une base de données qui porte sur les individus, mais ça pourrait être une base de données qui porte euh, sur des pays. Donc, dans ce cas-là, votre unité, ce qu'on appelle votre unité d'observation ou d'analyse, c'est des pays. Ça pourrait être des familles, des écoles, des, des grenouilles, peu importe. Dans mon cas, c'est des, euh, des répondants, des individus à l'horizontale. Comme je vous ai dit au départ, on a une base de données avec 900, quelques mille répondants. On a 900, quelques mille lignes. Voilà. Et on a 20 variables, donc 20 colonnes. Et nos 20 variables sont décrites dans notre vue des variables. Donc, c'est l'intérêt de SPSS, entre autres, euh, par rapport à Excel, par exemple, c'est que dans Excel, tout ce que vous avez, c'est ça. Alors que dans SPSS, vous avez une vue supplémentaire, la vue des variables, qui vient documenter chacune des variables qui se trouvent à la verticale. Et les deux, les deux vues sont vraiment interreliées. Euh, C'est-à-dire que vous pouvez passer de l'une à l'autre, même si je veux, par exemple, aller directement dans ma vue des données pour une variable particulière, par exemple, si je veux aller voir ma variable province, j'ai juste à double-cliquer sur son numéro et ça va m'envoyer directement vers la colonne dans la vue des variables. Et vice-versa, si je double-clique sur l'intitulé, ça me ramène à sa place dans la vue des variables. Euh, évidemment, avec 20 variables, c'est pas super utile, mais vous pouvez vous imaginer si vous avez 500 variables, ça peut être un peu, euh, un peu difficile de s'y retrouver. Donc, voilà. Même chose, par exemple, si je veux renommer, parce que tout est éditable. T'sais. Puis aussi, souvent les étudiants, quand ils commencent, ils ont comme peur de cliquer sur des trucs. Vous pouvez cliquer et éditer des choses, il n'y a rien qui va exploser. Et dans SPSS, euh, contrairement à d'autres logiciels, il y a toujours un bouton annuler. Donc, il y a toujours un bouton « back ». fait que si vous supprimez quelque chose, si vous modifiez quelque chose, et puis vous changez d'idée, vous avez fait une erreur, vous faites un petit « back », et puis, euh, ni vu ni connu. Aussi, toujours garder une copie de votre base de données originale. Hein? Euh, ça, c'est comme un, un, une bonne pratique de base. Donc, par exemple, si moi, mon, ma province, je veux l'appeler « province » au lieu de juste « PR », je peux éditer ça ici. Puis là, si je vais dans ma « vue des données », vous voyez que ça a été renommé. Donc, tout ce que vous changez à un endroit va s'appliquer à l'autre endroit aussi. Si je fais « back », je reviens, j'ai changé d'idée. Donc, dans ma vue des variables, ce que j'ai, c'est donc chacune de mes variables horizontales avec euh, leurs caractéristiques à la verticale. On va les passer une par une dans un instant. Et dans ma vue des données, comme je vous ai dit, c'est comme une feuille Excel. Vous pouvez euh, trier, couper, coller, supprimer des colonnes, des lignes aussi. Donc, c'est vraiment comme une, comme une feuille Excel. Trier dans l'ordre croissant, si vous voulez supprimer une colonne, etc. Euh, même chose pour les variables. Si je décide, par exemple, de supprimer une variable ici, effacer, ben elle va s'effacer dans ma vue des données aussi. Donc, c'est la même chose. Je peux les déplacer comme en me mettant, en tenant comme ça. Donc, c'est vraiment la même chose que... Puis, tous les raccourcis fonctionnent. Ctrl-C, Ctrl-V, tous les raccourcis Windows. Donc, grosso modo, c'est à peu près ça pour euh, l'exploration des, euh, des deux vues. Vous avez des petits bidules aussi en bas. Par exemple, vous voyez qu'il y a trois petits points en bas ici, puis à droite aussi. Ça permet de geler votre écran. Si vous avez, par exemple, beaucoup de variables, puis vous voulez garder la variable de vos identifiants, par exemple, vous voyez ici que ça vient de couper la fenêtre en deux. Donc là, vous pouvez vous promener dans votre autre fenêtre en figeant une partie. C'est les trois petits points ici, là, c'est pas si évident à voir. Vous la maintenez enfoncée euh, avec votre bouton de gauche, puis là, vous la ramenez à sa place. Vous, vous pouvez faire la même chose euh, de bas en haut. Ça peut être petit truc intéressant. Vous avez des icônes ici euh, qui sont des raccourcis de fonctions qu'on trouve dans les menus, euh, mais je vais vous faire utiliser les, les menus pour pouvoir explorer les, euh, les, les autres fonctions. Donc, ça c'est notre fenêtre de euh, notre base de données. Je vous ai dit qu'il y a trois fenêtres. Si vous allez, quand vous allez, euh, si vous mettez sur votre petite icône de SPSS, vous allez voir qu'automatiquement, quand on ouvre la base de données, il y a aussi ouvert un autre fichier. C'est le fichier sortie. C'est votre fichier de résultat. Il s'appelle sortie 1 par défaut parce qu'on l'a pas encore enregistré sous un autre nom. À date, il n'y a rien parce qu'on n'a pas rien fait encore. Euh, mais au fur et à mesure, donc, comme j'ai dit au départ, tout ce qu'on va faire, ça va, euh, ça, ça va s'accumuler au fur et à mesure. Et puis à gauche, ici, ça va faire comme une table des matières parce que ça peut s'accumuler assez vite. Les, les outputs dans SPSS sont très gros, contrairement à des logiciels beaucoup plus minimalistes là, comme SAS ou R où c'est juste un petit résultat de ligne de commande. Là. SPSS, ça en met plein la vue. Um, vous voyez que les menus, euh, dans ma feuille de résultats, vous voyez qu'il y a exactement les mêmes menus euh, que dans votre base de données. Donc, dans le fond, vos commandes, vous pouvez les lancer de votre base de données ou de votre feuille de résultats. Je peux faire analyse ici, je peux faire analyse ici aussi. C'est la même chose. En enfin, fait, il y a juste un petit onglet différent, c'est l'onglet insérer. Puis ça, ça sert comme à faire de la mise en page de votre feuille de résultats. Donc, c'est le seul onglet qui est différent. Votre feuille de résultats aussi, vous pouvez euh, donc je, comme je vous ai dit au départ par défaut c'est un fichier .spv, euh, mais vous pouvez euh, l'exporter en Word, en PDF, en Excel. Donc c'est toujours bien euh, si vous voulez travailler sur vos résultats, vos tableaux, vos graphiques, euh, modifier le format, bien, vous pouvez exporter. Euh, vos, votre feuille de résultats en Word pour pouvoir modifier la mise en page, euh, etc. Donc, c'est bien de pouvoir exporter votre résultat pour sortir de SPSS euh, puis euh, continuer votre travail en dehors du logiciel. Donc, voilà pour la feuille de résultats. On l'explorera plus quand on aura des résultats. Je vous ai dit au départ qu'il y avait trois feuilles. La troisième, c'est la feuille de syntaxe. Um, qui s'est pas ouverte par défaut parce qu'on ne lui a pas demandé. Celle-là, il faut lui demander de l'ouvrir. On fait fichier ouvrir syntaxe. On peut lui donner un nom aussi. Donc, je vais l'appeler simplement test. Et puis, oups. Euh, non, j'ai fait ouvrir. Il faut faire créer. Désolé, nouveau syntaxe. C'est une feuille de syntaxe. Euh, ça veut dire que, comme quand je vous parlais au départ des différents logiciels, puis que la distinction, c'était qu'SPSS, ce y y, c'était pas par ligne de commande. En fait, c'est faux. Il y a, y, a, y a des lignes de commande SPSS. Il euh, y a une syntaxe SPSS au même titre qu'une syntaxe euh, STATA. Euh, mais c'est que dans SPSS, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser. Quoique, surtout si vous êtes à la maîtrise au doctorat, vous avez des analyses à faire, Honnêtement, ça fait un, ça vous donne un peu plus de crédibilité d'utiliser la syntaxe et ultimement de la rendre disponible. Euh, question de reproductibilité de vos analyses. Si vous êtes au bac, vous avez des petits travaux à faire, c'est probablement pas nécessaire. Euh, mais si vous avez des vraiment des vous faites vraiment de l'analyse quantitative, euh, on va encourager les usagers à maîtriser la syntaxe. Euh, par la suite, l'intérêt, c'est qu'une fois que vous avez votre syntaxe de rédiger, vous allez pouvoir la partager, par exemple, à votre directeur, à un réviseur, qui va pouvoir faire rouler votre ligne de syntaxe pour vérifier si on arrive bien au résultat que vous présentez dans, euh, dans votre recherche. Alors que si vous faites juste clic, clic, clic, clic en haut comme ça, bien, tout ce que vous pouvez faire, c'est décrire ce que vous avez fait. Euh, mais ce n'est pas possible pour quelqu'un vraiment de reproduire exactement ce que vous avez fait dans le, même, euh, dans le même contexte. Bref, il y a un compromis. Si vous voulez un peu explorer la syntaxe, mais vous ne savez pas trop si ça vaut la peine, euh, il y a un compromis que je vous propose. À chaque fois que vous, faites une, une, euh, vous utilisez une fonction de procédure, peu importe laquelle, là je vais faire n'importe quoi, ça importe peu, euh, il y a toujours l'option coller qui est ici. Quand on veut le faire de façon automatique, on fait OK, puis SPSS va vous sortir le résultat. Vous avez l'option coller. Ce bouton-là est toujours là, peu importe ce que vous faites. Vous recodez, vous faites des régressions, vous faites un tableau croisé, le bouton coller est toujours là. Et ce que ça fait, c'est que ça vient coller la syntaxe de ce que vous vous apprêtez à faire automatiquement dans votre feuille de syntaxe. Donc, ça vous écrit directement parce que c'est sûr que quand vous ne connaissez pas la syntaxe, c'est comme un langage que vous ne connaissez pas. Là. Fait que là, ça me dit, par exemple, que la commande pour faire un, une table de fréquences, c'est frequencies et je l'applique à une variable qui s'appelle imstat. Donc, c'est ça de la syntaxe SPSS. Puis par la suite, l'intérêt aussi au-delà de la reproductibilité, c'est que si vous avez beaucoup de procédures très répétitives à faire, vous pouvez lancer la même commande sur plusieurs variables en même temps. Donc, par exemple, ça ici, ben, je veux un tableau de fréquence sur ma variable sexe. Je veux un tableau de fréquence sur ma variable âge, etc. Donc, vous pouvez automatiser des procédures qui sont très répétitives. Je suis désolée, la chaîne ça vient de partir. Je ne sais pas si, euh, si vous l'entendez beaucoup. Euh, donc, voilà. Puis, ultimement, tout ce que vous avez à faire, là, toutes vos syntaxes vont s'accumuler une en dessous de l'autre. Et puis, vous avez juste à faire exécuter et SPSS va lancer la procédure et va sortir le résultat dans votre feuille de résultat. Le son est toujours très bon. Oui, tant mieux. En tout cas. Donc, voilà, c'est à vous. Puis ça, c'est un fichier donc il va s'enregistrer séparément aussi. Donc, euh, d'où donc, le fait de travailler avec trois euh, fichiers ultimement, si vous voulez explorer la syntaxe. Donc, voilà. Mais je vais la fermer et on ne l'utilisera pas. Euh, pour la présentation. Euh, donc, ultimement, quand vous commencez à travailler, vous avez votre base de données. Quand vous avez des résultats, bien, vous avez votre base de données et vos résultats. Euh, donc, vos résultats ne sont pas enregistrés dans votre base de données. Là. Vos résultats sont enregistrés dans un fichier séparé.spv. Donc, voilà pour nos trois fenêtres. Et j'ai tout décrit ça dans le document de présentation. Euh, donc, impression et sauvegarde, vous pourrez aller voir, ben, je l'ai mentionné, euh, je l'ai mentionné également. Donc, ça, c'est bien beau. On a une belle base de données qui est toute faite pour nous, mais ça se peut que vous ayez à monter votre propre base de données. Euh, ben, dans ce cas-là, il faut commencer à zéro. Il faut saisir ces données, il faut décrire ces variables. Donc, fichier « nouveau données ». Vous avez une belle base de données vide, votre vue des variables, votre vue des données, et c'est à vous à faire le travail. Ce que vous pouvez faire aussi, par exemple, si vous avez des données qui sont déjà en format Excel, bien, vous pouvez faire « Fichier, importer des données Excel ». Puis là, bien, vous allez avoir le travail de saisie qui va être déjà fait, puis vous aurez juste à compléter la description de vos variables à l'horizontale. Donc, ça peut, être, ça peut être intéressant aussi si vous avez déjà vos données en CSV ou Excel. Sinon, ben, vous pouvez saisir vos données directement dans la vue des données. Pour décrire vos variables, par exemple, euh, donc pour vous donner une petite idée de, de ce à quoi correspond chacune, euh, chacune des colonnes, donc pour décrire chacune de vos variables à l'horizontale, disons que je veux saisir une, une variable de, euh, de statut matrimonial. Ce que je vous donne comme exemple ici, vous voyez dans le recensement, on pose la question à savoir est-ce que c'est quoi le statut de matrimonial des gens. Jamais marié, marié, séparé et divorcé, veuf ou veuve. Donc, comment est-ce qu'on décrirait ça directement dans SPSS? Ben, vous lui donnez un nom. Euh, on essaie de donner un nom court, c'est son petit nom de code, là, si on veut. Euh, vous allez voir que dans SPSS, on a la tradition de mettre les noms en majuscule, mais c'est juste une tradition, vous pourriez les mettre en minuscule, il n'y a pas de problème. Euh, on a, vous allez voir aussi... Euh, donc, on a tendance à mettre des noms qui ont au max 8 caractères. Vous pouvez en mettre plus, euh, mais on a encore là gardé euh, cette habitude-là parce que dans les anciennes versions de SPSS, on était limité à 8 caractères. Donc, on a gardé euh, cette tendance-là, mais vous pourriez mettre euh, quelque chose qui a 20 caractères. Mais on essaie de garder ça court. Le type numérique, quand vous voyez trois petits points, là, ça veut dire que vous avez des, euh, des options. Vous pouvez cliquer dessus. Donc, vous avez différents type de variable, c'est comme des, des, des formats. Donc, numérique, virgule, point, date, il y a date qu'on veut utiliser aussi. Sinon, honnêtement, on a, on a tendance à garder le format numérique. Et en fait, c'est ça qu'on veut. On, on veut du contenu numérique et non pas un contenu chaîne. Chaîne qui est du texte. Vous pouvez avoir une base de données avec du texte, mais généralement, ce qu'on veut, c'est du numérique. C'est-à-dire que dans ma variable, pour ma variable matrimoniale, ce que je veux, ce n'est pas euh, « marié ». Je ne vais pas écrire le mot « marié ». Vous voyez, il ne veut même pas parce que son format, il est numérique. Donc, si j'essaie de l'écrire en texte, il ne voudrait pas. Il me dit ben « non, le format est numérique ». C'est un chiffre qu'il faut qu'il y ait là. Donc, ce qu'on veut, c'est des codes de réponse. Ce n'est pas des réponses. Donc, il faut que 1 soit veuf, 2 divorcé, 3 marié, etc. Et c'est ce code-là qu'on va aller entrer dans notre colonne ici. 3, etc. Il y a 0,00, ça c'est assez désagréable, mais c'est le format par défaut. Vous voyez décimales ici, j'ai juste à le descendre. Elles sont parties. Donc, si vous vouliez euh, ou si vous ouvrez une base de données par défaut, puis ce que vous avez, c'est du contenu textuel, bien, le format, ça va être chaîne. Mais ce qu'on veut généralement, c'est des, des codes, ce n'est pas du texte. La largeur, c'est simplement la, la, la largeur du, du contenu de votre, euh, de votre, de votre cellule décimales, les décimales. Libellé, c'est son nom au long. Euh, S'il n'y en a pas, ça va fonctionner quand même, mais c'est pour parce que des fois, on, il y a des noms qui sont assez euh, V1, V2, V3, ce qu'il faut éviter aussi. On essaie de donner quand même un petit nom parlant, euh, mais ici, on va l'écrire au long, dans le fond, donc état. C'est ça qui va apparaître dans vos tableaux. Donc, c'est bien que ce soit euh, un nom explicite qui, qui est compréhensible. Les valeurs, c'est là que vous allez venir dire à SPSS à quoi correspondent les codes de réponse que vous avez dans votre base de données. Euh, et là, ça dépend du questionnaire que vous aviez ou de la façon dont vous avez saisi vos données. Par exemple, je pourrais dire que mon code 1, c'est les gens qui sont mariés. Je vais ajouter le code 2. C'est des gens qui sont divorcés. Donc, vous comprenez le principe. Et vous faites le ajouter entre chacun. Etc. Et vous faites OK. Mais ça, c'est juste des étiquettes. Hein. C'est juste, juste du code. Le SPSS ne comprend rien là, à ce que vous écrivez. C'est juste pour vous, pour que ce soit compréhensible dans vos tableaux, dans vos graphiques. Je pourrais écrire patate comme état matrimonial, il s'en fout. C'est vraiment une étiquette pour que ce soit compréhensible. Et c'est ça qui fait en sorte aussi que si je m'en vais ici, si je mets 1, 2, 3, 1, 2, 3, puis je lui ai mis une étiquette de variable, de valeur, si je clique sur le petit icône 1A, vous voyez que là, il est en mesure de m'afficher le contenu textuel qui correspond au code, ce qui peut être un peu plus parlant. Ce n'est pas contraignant. Je pourrais mettre 7 si je veux. T'sais, il ne va pas m'obliger à mettre 1, 2, 3. Là. Euh, si je mets 7, c'est juste qu'il ne sera, sera pas capable de me dire à quoi correspond 7 parce que je ne lui ai pas dit dans, dans ma liste de code. Voilà tout. Donc, voilà pour, euh, pour les valeurs. Puis, des valeurs, évidemment, c'est quand vous avez des variables catégorielles. Si vous avez un contenu textuel, comme un revenu, par exemple, bien là, vous n'avez pas de code, vous avez un chiffre exact. Donc, vous n'avez pas de code à venir documenter. Des valeurs manquantes, euh, ça, il y a toujours beaucoup de choses à dire, mais surtout si vous utilisez des données d'enquête. Ça se peut que dans votre domaine, avec le genre de données que vous utilisez, le, la question des valeurs manquantes ne se pose pas. Tant mieux pour vous. Dans les données d'enquête, il y a souvent des valeurs manquantes, les gens qui n'ont pas voulu répondre, qui n'ont pas pu répondre, qui ne veulent pas répondre, pour différentes raisons. Et justement, venir documenter ces valeurs manquantes, euh, ça peut être nécessaire ou pas. Euh, en fait, dans les, euh, dans les données d'enquête, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre un code de valeur manquante. Euh, et après, on va lui, on va lui attribuer euh, une étiquette de valeur, de la même, chose qu de la même façon qu'on le fait pour les réponses. Le but, c'est de pouvoir départager la raison pour laquelle nos valeurs sont manquantes, lorsque c'est pertinent. Euh, par exemple, vous pouvez mettre « ne s'applique pas ». Euh, et, mais que vous mettiez un code de valeur manquante ou que vous laissiez la cellule vide, l'impact est le même. C'est-à-dire que quand vous allez faire des calculs, des moyennes, des tableaux, SPSS va mettre ces réponses-là de côté. Euh, parce qu'évidemment, par exemple, si vous avez des données en santé, euh, vous avez un échantillon d'hommes et de femmes, euh, puis là vous avez une question, par exemple, euh, est-ce que vous avez euh, déjà euh, passé un test pour le cancer de la prostate? Bien, évidemment, euh, vous pourriez mettre aux femmes « non », mais si vous voulez calculer la moyenne des gens qui ont passé un test de dépistage du cancer de la prostate, bien, probablement que vous allez vouloir limiter ça aux hommes. Donc, en fait, pour les femmes, vous n'allez pas mettre « non », vous allez mettre « ne s'applique pas ». Donc, vous allez mettre une valeur manquante. Le résultat étant que quand vous allez compter la moyenne pour cette variable-là, la moyenne va être comptée seulement pour les valeurs pertinente et non pas pour les femmes. C'est un exemple parmi d'autres. Euh, Ou par exemple, si vous travaillez sur des données, euh, les données en sciences politiques, par exemple les données électorales, souvent on va, on va s'intéresser aux fameux euh, discrets, euh, les gens qui ne veulent pas répondre « pour qui vous allez voter aux élections? Hmm, » Je ne sais pas. Fait que souvent, on va s'intéresser beaucoup aux gens qui supposément ne savent pas. Raison pour laquelle on va vouloir mettre différents codes de valeur manquante. Ceci dit, dans SPSS, on va souvent attribuer les, comme valeurs manquantes 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 ou 9, 9, 9. Évidemment, il faut simplement que ce soit un chiffre qui ne soit pas une réponse possible. Donc, soit vous laissez votre cellule vide ou soit vous attribuez un code de valeur manquante. Colonne, c'est simplement la largeur de votre colonne. Align, c'est l'alignement. Mesure, c'est ici que vous allez venir définir c'est quoi les, ce qu'on appelle le, le, le niveau de mesure de votre variable. Peu importe le domaine dans lequel vous êtes, euh, j'ai trop de fenêtres ouvertes. Dans euh, en analyse quantitative, ce n'est pas compliqué. Il y, a trois, il y a trois types de variables. Peu importe. Des variables nominales, des variables ordinales et des variables d'échelle qui peuvent être déclinées de façon un peu plus spécifique, là, intervalles, ratio, continu. Il y a beaucoup de synonymes en statistique. Mais en gros, vous avez des variables catégoriales, nominales, donc des variables qualitatives, qui n'ont pas d'ordre. C'est quoi votre province de résidence, c'est quoi votre couleur préférée, etc. Ordinal, c'est aussi une catégorie de réponse, mais qui a un ordre. Par exemple, comme vous le voyez ici, vous avez euh, quand vous avez des variables de revenus ou des variables d'âge, votre variable peut être soit de type ordinal, c'est-à-dire un peu comme dans les sondages. Là. On ne va pas vous demander c'est quoi votre revenu exact. Euh, on va vous demander est-ce que vous faites de 20 000 à 40 000, 40 000 à 60 000. Bien, ça, c'est une variable ordinale. C'est des codes de réponse, mais il y a un ordre dans vos codes. Euh, alors que si on vous demande c'est quoi votre revenu exact selon votre rapport d'impôt, euh, là, c'est une variable d'échelle. Ce n'est pas un code de réponse, c'est la réponse le chiffre exact. où Vous n'avez pas entre 10 et 20 ans, vous avez 16 ans. Euh, et c'est évidemment les, les, les variables d'échelle qu'on préfère en analyse, peu importe le logiciel, parce que c'est avec ça que vous pouvez faire le plus, le, le plus de, de, de, de procédures. Euh, vous n'allez pas calculer la moyenne d'une variable ordinale. En fait, je dis ça, puis oui, parfois, euh, parfois il y en a qui, qui vont faire des calculs sur des variables ordinales aussi. Mais généralement, ce qu'on veut, c'est des variables d'échelle. Vous voulez faire la moyenne du revenu exact et non pas des, vari... des... des moyennes de catégories de, de revenus. Donc vous avez une c'est pour ça que j'ai mis complexité croissante. Vous avez comme plus d'informations en fonction du type de variable que vous avez. Et bref, dans SPSS, donc vous pouvez aller définir échelle ordinale ou nominale à chacune de vos variables. Ici, donc matrimonial, ça sera une variable nominale. Quand vous ouvrez une base de données comme on avait au départ, SPSS va deviner le format de votre variable. Il va le deviner, mais ce n'est pas, euh, pas toujours juste. Fait Il faut aller euh, vérifier. Mais encore là, ce n'est pas la fin du monde, c'est plutôt, euh, plutôt à titre euh, descriptif. Là, ça ne va pas vous empêcher de faire des calculs, même si ce n'est pas la bonne, euh, la bonne échelle, la, le bon niveau de mesure qui se trouve là. Donc, par exemple, il y a toutes les variables catégorielles, il y a mis nominal, il n'y a pas mis d'ordinal, mais ça n'a pas vraiment d'impact. Donc, voilà, pour se euh, pour commencer une base de données à partir de zéro, puis après, c'est ça, on va saisir chacune de nos, euh, nos informations dans nos cellules. Je vais la fermer, je vais retourner à mon fichier de recensement. Et d'ailleurs, quand euh, c'est super important quand vous ouvrez une base de données que vous ne connaissez pas, même si c'est de source officielle comme StatCan, il faut toujours débuter par un examen approfondi. Et souvent, les étudiants, là, ah, il faut que, fasse, faut que je fasse une corrélation, puis là, ils ouvrent leur base de données, puis ils se lancent à la tête baissée. Il faut toujours aller vérifier la qualité des données que vous avez euh, pour voir si elles ont été. C'est bien décrite. C'est quoi les niveaux de mesure que vous avez? C'est quoi les types de valeurs manquantes? Est-ce qu'ils sont bien codés? Y a-t-il des valeurs qui ont l'air un peu bizarroïdes? Euh, Est-ce que vous avez une distribution normale, tout dépendant des types d'analyses que vous avez à faire? Si, si votre prof vous demande de faire des régressions, puis tout ce que vous avez, c'est des variables nominales, c'est bien plate, vous ne pourrez rien faire avec ça. Donc, tout dépendant du type de manipulation à faire, il faut toujours bien explorer, nettoyer sa base de données. Et d'ailleurs, dans la base de données du recensement, il y avait des problèmes dans les variables, dans les valeurs manquantes, justement, que j'ai corrigées, sauf deux, les variables de scolarité. Vous voyez ici, quand je vais voir mes étiquettes de valeur dans mes variables de scolarité, j'ai 8.8 non disponibles et 9.9 sans objet. Donc, c'est des non-réponses. Mais vous voyez que dans ma colonne de manquants, ici, là, il y a juste 9-9. Ils n'ont pas déclaré les 8-8 comme étant manquants. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait que quand vous allez faire des tableaux, etc., ben, il va penser que 8-8, c'est une réponse et non pas une absence de réponse. Ce qui est évidemment un gros problème parce que ça va devenir, il va comptabiliser ça comme des réponses. Euh, puis je me suis creusé la tête assez longtemps avant de m'en rendre compte parce que je prenais pour acquis que... C'est un fichier de Statistique Canada. Il n'y a pas d'erreur là-dedans. Mais oui, il y en a. Fait qu'il faut venir ici, puis venir dire à ah, 8,8 aussi, c'est une valeur manquante. Ici aussi, c'est une valeur manquante. Euh, la même chose pour les variables de revenus. En fait, il avait déclaré les, euh, les, valeurs, les deux codes de valeur manquante, mais ils ne les ont pas décrites ici. Si on, était, on voulait vraiment faire ça en bonne et due forme, on viendrait lui dire que 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8, 8 c'est refus ou je ne sais pas c'est quoi. En fait, il faudrait aller voir dans le dictionnaire de données. Euh, c'est pour ça aussi que quand vous téléchargez des données d'enquête, le dictionnaire de données, c'est votre meilleur ami. Il n'est pas nécessairement très agréable, mais il est nécessaire. Donc, voilà, puis c'était la même chose. Tout ce qui était 8, là, il ne les avait pas déclarés. Ça c'était un c'est euh, un gros problème. Donc, super important euh, d'aller faire le tour, voir s'il n'y a pas des valeurs euh, manquantes. J'ai fait assez de blabla, on va, euh, on va commencer des petites procédures d'analyse. Euh, dans le document de présentation, je vous ai fait faire un fichier d'exercice aussi séparé, etc. Euh, mais je vous ai mis euh, dans mon fichier de présentation chacune des petites euh, démonstrations que je vais vous faire. Une euh, question? Oui, allez-y. À quel endroit? Trouve-t-on habituellement le dictionnaire des données? Et deuxième euh, question, si on souhaite approfondir nos connaissances sur le SPSS, quelles sont les formations qu'on pourrait suivre ensuite? J'hésite toujours à répondre à cette question-là sans plus d'informations, parce que souvent ce que les étudiants veulent dire, c'est qu'ils veulent plus d'informations sur comment faire de l'analyse. Euh, ce qui est différent de comment utiliser SPSS. Euh, donc, ça dépend de vos besoins, euh, comment faire des régressions, comment faire euh, l'analyse de survie, comment faire des... ça ce qu'il vous faut. Tu sais, le, le, le, le logiciel, peu importe le logiciel que vous utilisez, ça ne viendra pas compenser votre absence ou vos lacunes, votre absence de connaissances ou vos lacunes au niveau de l'analyse. C'est avant tout... Vos compétences reposent avant tout sur vos, vos connaissances théoriques. C'est pour ça que les profs, souvent, laisse le logiciel de côté. Ce qu'ils vous font, c'est des cours de stats. Puis le logiciel, débrouillez-vous. Parce que ce qui importe, c'est la méthodologie, c'est la théorie. Ils n'ont pas tort. En même temps, c'est sûr qu'il faut apprendre le logiciel aussi. Bref, pour répondre à votre, euh, votre question, euh, il y a des formations payantes euh, de SPSS qui se donnent à différents endroits. Euh, au CIQSS, par exemple, je vous ai mis des liens à la fin euh, du document. Aussi, YouTube peut être votre meilleur ami. Euh, moi, j'ai fait des capsules aussi que j'ai mis sur YouTube. Ça reste, ça reste euh, d'introduction. De, de, euh, je vous ai mis d'autres liens vers des capsules un peu plus élaborées qui ont été faites, entre autres. Euh, ah oui, je vous ai mis un lien aussi à la fin des cours de Claire Durand, euh, qui est une prof, euh, qui est une des profs de quantitatif en sociaux. Euh, tous ces cours sont en ligne. Elle utilise SPSS même pour faire de l'analyse factorielle, des, des, des régressions et tout. Euh, donc, elle a un contenu théorique et un contenu pratique avec SPSS. C'est un super bon endroit. Je pense qu'il faut que vous vous inscriviez sur Studium, euh, mais vous n'avez pas besoin d'être inscrit au cours. Euh, donc, vous pouvez le suivre euh, librement. Tous ces cours à Claire euh, durant sont, euh, sont en ligne pour l'analyse de sondage aussi. Euh, je vous ai mis un lien aussi euh, vers des trucs, euh, un prof de criminaux aussi de l'UDM qui a fait des petites capsules. C'est encore, encore d'introduction, mais il va au niveau des analyses. Donc, vous pouvez creuser ça, euh, creuser ça aussi. Donc, vous n'êtes pas... Complètement délaissé, vous avez quand même des options pour aller un peu plus loin, mais la, la question c'est toujours ce que vous voulez, est-ce que c'est surtout aller plus loin en analyse ou, ou au niveau technique avec le logiciel? C'est deux, deux choses euh, différentes. J'espère que j'ai bien répondu à la question. C'était quoi l'autre question, non, Pascal? Euh, où trouve-t-on Bitcoin oh. le dictionnaire des données? Oui, ben quand vous le téléchargez, le lien que je vous ai mis vers la base de données Odyssey pour télécharger les, les fichiers de StatCan, euh, le téléchargement, euh, vous avez la documentation automatiquement. Mais pour tous les fournisseurs, de, que ce soit l'ICPSR, que ce soit la Banque mondiale, que ce soit généralement, les données viennent avec la documentation des données. D'ailleurs, si vous avez des données sans documentation, c'est un peu louche posez-vous des questions, mais généralement, quand vous allez sur une base de données, de statistiques en bonne et due forme, la documentation, le, ce qu'on appelle le codebook, ça peut prendre différentes formes. Des fois, vous avez des enquêtes de StatCan qui ont 10, 10 documents d'accompagnement. Ça, ça dépend des, des, des explications méthodologiques euh, liées à, à la base de données que vous utilisez. Mais dans EDSI, ça vient, c'est des formats PDF, ça vient automatiquement avec, euh, avec l'enquête. Autre question, est-ce qu'on oui. doit créer la feuille de variables avant d'ouvrir la feuille de données? Ça, ça importe peu, moi je ne l'ai pas mentionné. Vous pouvez saisir vos données, puis après de finir de décrire vos variables, vous pouvez décrire vos variables, puis après saisir vos données. Il n'y a pas de... C'est selon... J'aurais tendance à décrire mes variables, puis après saisir mes données, parce que comme ça, chacune de vos colonnes va être comme pris fait puis là vous avez juste à y aller une observation une après l'autre mais honnêtement vous pouvez saisir vos données et puis euh, peu importe tout, tout dépendant par contre si vous avez si vous voulez saisir du contenu textuel vous n'aurez peut-être pas le choix que d'aller définir le type de contenu que vous avez c'est pour ça que j'ai tendance à commencer par les variables en effet oui ça va ok et bon Allons-y. Donc, qu'est-ce que je disais? Oui, c'est ça, le nettoyage. Voilà. Bon, vous savez, euh, donc on va utiliser les, euh, le menu du haut, euh, peut-être un petit tour euh, du propriétaire, euh, l'onglet « Fichier. donc « Ouvrir »,« Importer », c'est exactement la même chose. Il euh, n'y a pas de différence. « Enregistrer sous »,« Exporter », c'est absolument la même chose. Euh, dans SPSS aussi, il n'y a pas d'enregistrement automatique. Si vous avez une panne de courant, quelque chose de même, les modifications que vous avez faites ne seront pas enregistrées. Mais c'est volontaire parce que justement, si vous supprimez quelque chose, puis là, il enregistre, mais là, vous changez d'idée, mais vous ne pourrez pas faire de, de « back ». Ça fait que si vous voulez enregistrer vos modifs, bref, faites « ctrl S euh, ». Le raccourci pour enregistrer, là, comme dans tous les logiciels Windows, euh, là, ça va enregistrer. Oh, le reste, c'est des trucs un peu, un peu accessoires. Édition, euh, ben c'est comme, c'est tous les raccourcis, copier, coller, euh, rechercher, CTRL-F encore là, peu importe. Il y a les options peut-être, je vais vous montrer peut-être une ou deux modifications euh, que vous pourrez faire sur votre poste qui ne sont pas essentielles mais pratiques. Général, liste de variables, afficher les libellés, c'est correct. Moi, c'est parce que j'ai déjà fait le, le, les, les, les modifs. Là. Je ne sais pas si c'est quoi les options par défaut. Euh, et alphabétique. Je vous montrerai dans le logiciel c'est quoi l'intérêt. Langue, euh, si vous voulez changer la langue. C'est vraiment la langue d'affichage. Résultat, euh, afficher des commandes dans le journal. Ça, c'est bien que ce soit coché. Bon, changer la police, peu importe. Données, peu importe. Devise. Sortie, euh, mettez non et libellé, valeur et libellé, nom et libellé, valeur et libellé. Ce n'est pas ça par défaut. Ça, c'est utile de le changer. Je vais vous montrer c'est quoi le but euh, dans un instant. Le graphique, euh, l'éditeur de syntaxe. Si vous utilisez la syntaxe, vous pouvez colorer votre syntaxe imputation, on s'en fout un peu, emplacement des fichiers, enregistrement par défaut, tableau croisé dynamique, si vous voulez changer l'apparence de vos tableaux par défaut. Euh, en fait, le format SPSS, on ne fait jamais un, un copier-coller des tableaux SPSS en format SPSS. Généralement, vos profs ou dans votre domaine, on va avoir des, des exigences au niveau de la présentation euh, méthodologique, là, des tableaux. Euh, fait que toujours vous référer aux, aux, aux pratiques de présentation qui ont cours, dans, euh, soit dans votre département, dans votre discipline en général. Voilà pour les options. « Affichage », ça nous intéresse pas. « Données », donc on va, on va vraiment tourner autour de ces trois-là. « Données »,« Transformer »,« Analyse ».« Données », c'est quand vous voulez travailler sur votre base de données. Vous voulez modifier vos variables, vous voulez agréger des variables. Donc, vous voulez travailler sur votre base au complet. C'est beaucoup de trucs très techniques qu'on utilise, honnêtement, euh, assez rarement. Euh, en fait, ce qu'on va utiliser, ce qu'on utilise fréquemment, c'est ce qui se trouve au bas scinder un fichier, sélectionner des observations, puis pondérer des observations. Transformer, c'est quand vous voulez travailler sur vos variables. Vous voulez créer des variables, modifier des variables, recoder des variables. On va faire calculer, on va faire création. En fait, création puis recoder, c'est exactement la même chose. Euh, à la différence que... C'est pour recoder des donc pour agréger vos valeurs de variables. Euh, la différence, c'est que recoder des variables, ça va venir recoder votre variable, ça va écraser la variable originale. Ce qu'on ne veut jamais. On va toujours garder notre variable originale. Donc, création de variables, c'est aussi pour recoder votre variable, mais vous allez créer une nouvelle variable recodée. C'est toujours ce qu'on veut faire. Le reste, honnêtement, c'est des besoins un peu plus pointus. Analyse, alors c'est le nerf de la guerre. Euh, tout ce qu'on va faire en analyse avec SPSS se trouve ici. On va se concentrer sur statistiques descriptives, fréquences descriptives, explorer, tableau croisés. Il y a généralement une suite logique dans les procédures qu'on fait. Euh, on va explorer notre base de données, comme j'ai dit, avec, euh, avec des statistiques descriptives. Euh, souvent, ce qu'on va faire en sciences sociales après, c'est qu'on va passer à comparaison de moyenne, et tableaux de le fameux tableau d'ANOVA. Puis par la suite, si on a du quantitatif, on va passer aux corrélations, aux régressions. Mais tout, donc, tout, toutes les analyses de base, les tests non paramétriques, donc quand vos analyses ne répondent pas aux postulats, euh, quand vos données ne répondent pas aux postulats des, des types d'analyses paramétriques, vous avez d'autres options, euh, des réponses multiples que vous pouvez utiliser, vous pouvez faire de l'imputation, vous pouvez faire des… bref, tout, tout est là. Euh, graphique, on ne fera pas de graphiques en fait on peut lancer des graphiques euh, directement à partir des statistiques descriptives et c'est ce qu'on va faire euh, mais vous pouvez euh, faire des graphiques ici les graphiques ce n'est pas la grosse force d'SPSS, euh, je vous avoue euh, vous avez soit l'option générateur de graphiques euh, ou vous avez euh, boîte de dialogue ancienne version euh, les vieux comme moi ont tendance à utiliser l'ancienne version. Mais s'il laisse l'ancienne version-là, euh, ça vous dit la popularité de la nouvelle version. C'est juste une façon différente d'aller chercher euh, le type de graphique euh, qui vous euh, intéresse. Je vais essayer de... Pascal, sais tu sais-tu comment je peux faire pour enlever ma barre du haut? Tu vois-tu qu ce que je veux dire? C'est moi j'ai toujours ma à barre Dans les en... programmes? Non, ma barre de zoom... Ah oui, tu peux la déplacer vers le bas, la faire glisser vers le bas. Je peux la faire glisser, attendez une minute. Euh, je suis vraiment sans J'ai peur de cliquer sur quelque chose, puis elle va disparaître. Euh, mais c'est pas la fin du monde, c'est juste que moi, je ne peux pas voir... Je vais comme... OK, c'est bon. Tiens, je vais y aller comme, comme ça. Euh, utilitaire, de toute façon, le reste, on s'en fout. Utilitaire, c'est des trucs très techniques qu'on utilise rarement. Utilitaire, extension, fenêtre, aide. Il y a des rubriques d'aide dans SPSS ça, ça peut être utile pour les différentes procédures, mais honnêtement, il y a des trucs plus euh, user-friendly euh, que j'ai mis à la fin euh, du document. Donc, lançons-nous pour quelques petites démos. Fait qu'un tableau de fréquence, c'est vraiment le bas Le but, c'est de faire sortir les statistiques de base de variables catégorielles. Vous avez des catégories de réponses. Donc, on peut aussi aller chercher de l'information pour les variables continues, c'est-à-dire les variables où vous avez le chiffre exact, mais généralement, on va prendre une autre procédure pour ça. Tableau de fréquence, c'est pour les variables catégorielles 1, 2, 3, 4, 5. Vous pouvez aussi lancer euh, des graphiques avec les tables de fréquence. Donc, mon premier petit défi que je me suis mis et euh, que je vous propose, c'est de savoir il y a combien d'immigrants dans ma base de données. J'ai une variable dans le recensement qui s'appelle immigration, statut d'immigrant. Je vais faire un tableau de fréquence pour voir j'ai combien d'immigrants. Par la suite, deuxième volet, je vais activer ce qu'on appelle la variable de pondération pour savoir j'ai combien d'immigrants au Canada. et Il représente quel pourcentage de la population du Canada. Je vais vous revenir sur la pondération dans un instant. Donc, j'ai combien d'immigrants dans ma base de données? Pas compliqué. On va sous analyse, statistiques descriptives, on va toujours rester ici. Fréquence, première option. J'avais déjà fait ça tout à l'heure. Dans SPSS, dès que vous faites quelque chose, vous cochez quelque chose, vous choisissez une variable, elle va toujours rester là par défaut. C'est pratique quand on a des choses répétitives à faire, sinon ben, il faut juste L'enlever. Vous pouvez faire réinitialiser ça enlève toutes les, tout ce que vous avez coché aussi dans les options, puis vous repartez euh, à neuf. Donc, j'envoie, c'est toujours la même chose, peu importe les procédures, vous avez votre liste à gauche euh, et vous envoyez là euh, ou les variables qui vous intéressent à droite. Vous pouvez le faire de deux façons, en cliquant sur la petite flèche ou en double-cliquant sur la variable. Vous voyez ici votre liste. Si vous faites un clic droit, euh, vous savez au début dans les options quand je vous ai mis euh, étiquette et puis ordre alphabétique, c'est ça ici. C'est que ça va venir vous mettre l'étiquette de la variable par défaut et l'ordre alphabétique. Vous pouvez changer ça. Vous pouvez mettre le nom des variables. Ce n'est pas très parlant. Ça dépend des données avec lesquelles vous travaillez. Ou vous pouvez changer le tri. Mais c'est ça, les options par défaut, c'est ça que, que je suis allé changer euh, au début. On va mettre les noms de variables. On n'ira pas tout de suite ici. On fait juste OK. Puis là, on a notre tableau dans notre feuille de résultats. La même feuille qu'on avait regardée au début où il n'y avait rien. Voilà, on a un premier tableau. Donc, la question, c'était « J'ai combien d'immigrants dans ma base de données? » Alors, vous voyez ici ma table de fréquence pour mon statut d'immigrant. J'ai un petit résumé de mes observations. J'ai trois valeurs possibles pour le statut d'immigrant, non-immigrant, immigrant, résident non permanent. Vous voyez dans votre tableau ici, il y a un et puis le nom de la valeur. Ça, c'est parce que dans les options, tout à l'heure, encore là, on a mis euh, nom et libellé. S'il y avait juste nom euh, ou s'il y avait juste euh, valeur et libellé, c'est-à-dire ici pour les tableaux, s'il y, y avait juste valeur, il serait juste écrit 1 Vous n'auriez pas le nom. C'est ça qui est intéressant aussi. Donc, vous avez euh, un code de valeur manquante 8. Vous avez la fréquence, vous avez le pourcentage, le pourcentage valide qui tient compte des valeurs manquantes. Donc, si vous avez des valeurs manquantes, c'est cette colonne-là qui nous intéresse. Le pourcentage cumulé qui est pertinent à partir du moment où on a une variable ordinale, c'est-à-dire on va pouvoir faire la somme euh, des valeurs. Donc, c'est quoi la réponse? On a 202 320 immigrants dans notre échantillon. Notre échantillon qui, en principe, est représentatif de la population. Quand vous travaillez, là, je ne veux pas vous faire un cours de pondération parce que ça se peut que dans votre domaine, vous n'ayez pas du tout à, euh, à vous intéresser à ça. Je veux juste si vous travaillez avec des données d'enquête, des données de StatCan, par contre, c'est inévitable parce que tous les fichiers de micro-données viennent avec ce qu'on appelle une variable de pondération. C'est quelque chose qu'on active ou pas. Pondérer des résultats, vous n'allez vous pas faire de calcul. C'est juste une variable que vous avez à activer dans les fichiers de données d'enquête. Ça se peut que vous, vous n'ayez pas ça du tout. Vous vous concentrez sur votre échantillon, c'est tout ce qui vous intéresse. Mais les données sur la population gouvernementale, euh, l'intérêt, c'est qu'elle est représentative de la population. Euh, mais selon la méthode d'échantillonnage qu'on a fait, c'est ça peut être nécessaire de pondérer, ce qu'on dit, pondérer les résultats pour, euh, pour rééquilibrer votre échantillon en fonction de la population complète. Euh, C'est-à-dire que, par exemple, quand on fait une enquête, on va avoir tendance à... Ré, on, on peut euh, suréchantillonner certains groupes de la population pour être certain qu'on en a assez. Mais si on ne veut pas qu'ils soient surreprésentés dans notre échantillon, euh, il va falloir pondérer nos résultats. Pour, soient, pour les ramener à leur euh, représentativité dans la population. Euh, par exemple, dans les sondages, il y a toujours le problème, il y a trop de vieux qui répondent aux au sondages. Pourquoi? Parce que c'est plus les personnes âgées qui répondent au téléphone. Fait que, il y a un problème de surreprésentativité des personnes âgées dans les sondages, il faut en tenir compte. Je n'irai pas plus loin. Ce que ça veut dire, techniquement, dans SPSS, il faut activer la variable de pondération. Et ça va ramener les chiffres de notre échantillon aux chiffres de la population canadienne. Donner, pondérer les observations. Si vous n'avez rien compris de ce que je viens de vous expliquer, là, techniquement, <rire> limitez-vous à ceci. Pondérer les observations. Et les enquêtes de StatCan viennent toujours avec un fact, ce qu'on appelle un « weight » ou un « poids ». Ici, ça s'appelle « weight »,« facteur de pondération ». Tout ce que vous avez à faire, c'est à l'activer. C'est tout. Vous n'avez pas de calcul à faire. Vous l'activez, puis vous faites « OK ». Là, vous voyez, dans votre fenêtre de résultats, il n'y a, a rien qui se passe. C'est juste qu'il vous met la commande. Ça veut dire que vous venez de lui demander d'utiliser la commande « weight ». Donc, « pondéré peser ». « by » par la variable qui s'appelle « wait ». Là, il ne fait rien d'autre. En fait, là, ce qu'il vient de faire, c'est que, OK, tu veux que je pondère les résultats, c'est beau. Tout ce que tu vas faire par la suite, ça va être en fonction du poids attribué à tes répondants de la variable « wait ». Et donc, pour savoir j'ai combien d'immigrants au Canada et non pas dans mon échantillon du recensement, une fois que j'ai pondéré ma base de données, tout ce que j'ai à faire, c'est à relancer mon tableau. Ma variable est encore là. Je fais OK. J'ai exactement le même tableau. Mais là, vous voyez que ma fréquence, ce n'est pas du tout la même chose. Là. On est passé de mon échantillon de 930 000 répondants à ma population canadienne de 34 460 064 en 2016. Vous voyez que la fréquence, les, les pourcentages sont identiques. Ça dépend d'échantillonnage qui a été fait au départ. Euh, donc, il n'y a, y a, y a pas de différence au niveau des pourcentages dans ce cas-ci. Ça peut, ça peut varier d'une variable à l'autre, mais c'est la fréquence qui est différente. Là. Donc, si je veux savoir c'est quoi le pourcentage sur la population et non pas mon échantillon, il faut que je pondère mes résultats. Et donc, tout ce que je vais faire par la suite, c'est des résultats pondérés. Et StatCan va toujours dire il ne faut jamais diffuser des statistiques descriptives ou des résultats d'analyse qui ne sont pas pondérés, parce qu'ils ne sont pas représentatifs de la population, mais de l'échantillon. Il y a combien d'immigrants au Canada? Il y en a 7 493 197 en 2016 pour 21,8 de la population canadienne. Voilà deux beaux tableaux de fréquence. Prochain défi, on va limiter notre population. On l'a pondéré. J'ai mis vos petits résultats dans mon document. On va sélectionner des sous-groupes. C'est-à-dire, je veux savoir la même chose. Il y a combien migrants, mais je veux savoir pour le Québec seulement. Donc là, on va sélectionner des observations. On veut se concentrer sur un sous-groupe de notre population. Et ça représente quel pourcentage de la population au Québec. Dans le fond, je veux savoir est-ce que le pourcentage des immigrants au Québec est plus ou moins gros qu'au Canada au complet. On a vu qu'au Canada, c'était 21 points On va aller voir au Québec. Pour faire ça, on va filtrer nos observations. Ça se passe sous « Données ».« Sélectionner des observations ». Pour sélectionner des observations, il faut savoir c'est quoi le code de valeur qui nous intéresse. C'est-à-dire, là, je veux limiter au Québec. C'est quoi le code du Québec? C'est une variable catégorielle. Il faut que j'aille voir dans mes valeurs possibles. Vous voyez ici, Québec, c'est 24. Ça part de l'Atlantique, ça va au Pacifique. C'est toujours 24 dans toutes les enquêtes. C'est un code euh, général. Donc, ce que je veux, c'est limiter ma population à tous les répondants qui ont dans la colonne PR le code 24. Techniquement, c'est ce qu'on veut. Donner. Sélectionner des observations. Selon une condition logique, donc, je veux garder les répondants « si » dans ma variable « province » qui est ici. Il y a le chiffre 24. C'est aussi simple que ça. Poursuivre. Ici, vous avez différentes options. Là, on va les filtrer, c'est-à-dire qu'on fait juste les tasser temporairement. Euh, dès que vous activez un filtre, ça va rester activé tant que vous ne le désactivez pas, par contre. Puis souvent, on oublie, puis on finit par faire des trucs non attendus. Euh, mais ce que vous pourriez faire aussi, c'est par exemple, « Ah tiens, je vais me créer une nouvelle base de données avec ma sélection. » Je pourrais automatiquement me créer une base de données juste avec les Québécois. Ou je pourrais supprimer mes observations non sélectionnées, ça veut dire y aller de façon assez radicale. Dans la base de données dans laquelle je me trouve en ce moment, je veux supprimer tout ce qu'il n'y a pas comme province 24. On va y aller temporairement. On va faire OK. Donc, Vous voyez la commande qui correspond à ma sélection. Si vous allez voir dans votre vue des données, bien là, vous voyez qu'il y a comme Achuri et répondants. C'est tous ceux qui n'ont pas, si vous voyez votre colonne PR dans le fond. Vous voyez ici 48, on l'a tassé. 24, c'est bon, c'est un Québécois. On le voulait. Oups. Puis la même chose pour chacun. Donc, notre filtre semble avoir. C'est bien d'aller voir si notre filtre ont fonctionné, surtout quand ils sont un peu plus complexes. Donc, je veux savoir il y a combien d'immigrants. Donc, là, tout ce que je veux faire, ça va s'appliquer seulement à la population qui est pas cochée. Fait que je veux savoir il y a combien d'immigrants au Québec. Ben, je refais encore la même chose. Fréquence. Je relance mon tableau. Ah oui, je voulais avoir un beau graphique euh, en tarte aussi. Euh, on peut aller voir les options ici. Vous avez toujours des options. Statistiques. Euh, ce serait pertinent seulement si... Euh, il y en a, a tous qui sont mis à faire des dessins? Euh, ce serait seulement pertinent si vous aviez une variable euh, quantitative. Donc, moyenne, médiane, mode, somme. On a une variable catégorielle, donc ce n'est vraiment pas pertinent. Euh, graphique. Donc, comme je disais, vous pourriez aller sous graphique, euh, mais vous pouvez aussi euh, simplement le lancer à partir de votre tableau de fréquence. Donc, graphique circulaire, pourcentage, puis vous faites poursuivre. Puis, vous faites OK. Donc, là, vous voyez exactement le même, le même tableau, mais seulement pour la population du Québec. Vous voyez ici que mon, mon total est passé de 7 965 452. Et mon pourcentage valide de la population immigrante au Québec, c'est 13,6 comparé à 21,8 pour le Canada le pourcentage est moins grand au Québec qu'au Canada. Et pour, vous avez un beau graphique euh, en tarte ici. Donc, voilà pour une première sélection. Évidemment, vous pouvez faire des sélections beaucoup plus, euh, beaucoup plus complexes. Euh, J'aurais peut-être pas dû mettre la deuxième parce que là, on va manquer de temps. Euh, mais vous pouvez limiter de façon beaucoup plus complexe. Là, j'ai fait PR 24. Euh, mais on pourrait mettre beaucoup de critères sur plusieurs valeurs. Par exemple, je voudrais limiter mon échantillon aux Québécois de 25 à 64 ans qui ont travaillé en 2015. Dans ce cas-là, ben on va modifier, on va rajouter différentes euh, différentes variables avec les valeurs qui euh, qui nous intéressent. Si je veux limiter aux Québécois, c'est bon, je l'avais déjà cette, euh, cette sélection-là, mais il va falloir que j'aille limiter l'âge il va falloir que j'aille limiter aussi le travail. Par exemple, si je veux seulement ceux qui ont travaillé en 2015, il va falloir que j'aille voir ma variable sur le travail qui est ici. Il va falloir que je limite mon échantillon à ceux qui ont travaillé. A travaillé en 2015, euh, avant 2015 ou n'a jamais travaillé, donc il n'a pas travaillé en 2015. N'a pas travaillé en 2015, a travaillé en 2016, donc n'a pas travaillé en 2015. Donc on ne veut pas ces deux-là dans le fond. On veut plus grand que trois si on veut limiter notre échantillon aux gens qui ont seulement travaillé en, en 2015. Pour l'âge, on veut seulement les 25-64 ans, souvent quand on s'intéresse à la population active, on veut éliminer les étudiants et, euh, et les gens à la retraite. Donc, on veut avoir seulement les répondants qui ont plus que 24 ans, plus grand que 8, et moins que 65 ans, donc plus petit que 16. Fait que ça va vous faire une ligne un peu plus compliquée que je vais copier-coller pour que ça aille plus vite. Je l'ai mis directement dans le truc de présentation qui est ici. Il faut toujours mettre un « et » entre chacune des conditions. Donc, je retourne à ma sélection d'observation. Et je vais mettre « PR24 ». C'est correct. « Et travail plus grand que deux ». 8 et âge 17. Donc, on va avoir, dans notre base de données, on va seulement travailler aux Québécois euh, de 25 à 64 ans qui ont travaillé en 2015. Donc, votre, tout ça pour dire que votre sélection peut être aussi complexe que vous voulez qu'elle le soit. Elle peut l'être beaucoup plus que ça aussi. Mais on le fait exactement de la même façon. On fait OK. Et il va avoir filtré nos répondants selon nos trois conditions aussi. Donc, voilà pour les sélections. Et ce qu'on voulait savoir ultimement, c'était quel pourcentage de cette population-là du Québec, qui a de 25 à 64 ans, qui a travaillé en 2015, a une formation universitaire. Fait que là, j'ai limité ma population. Dans le fond, ce que je veux, c'est savoir quel pourcentage a un BAC. Là, on est, notre population a été euh, définie. On va simplement faire un tableau de fréquence avec notre variable de scolarité, qui est scolarité, plus haut certificat, diplôme ou grade. On va aller décocher le graphique. Si vous, allez co si vous avez coché un graphique, il va vous sortir un graphique tant que vous ne le décochez pas. On envoie notre variable de scolarité à droite puis on fait OK. Là, vous voyez, notre, la variable de scolarité, dans le fond, c'est un peu comme une variable ordinale parce que vous avez comme une gradation, aucun certificat, études secondaires, euh, certificat diplôme, etc. Ce qu'on veut, c'est les gens qui ont au moins un baccalauréat et plus. donc de 9 à 13, dans le fond. Fait fait qu'ici, vous voyez, le pourcentage cumulé devient pertinent dans ce cas-là, parce qu'on a une variable ordinale. Donc, on peut faire la somme des différentes catégories qui nous intéressent. Donc, vous voyez ici, il y a 72,3 de la population qui n'a pas de baccalauréat. Donc, logiquement, dans notre population, des gens qui ont au moins un baccalauréat et plus, ben c'est 100 moins 72,3 donc 27,7 de notre population québécoise de 25 à 64 ans, qui a travaillé en, 2000, en 2015, qui a un baccalauréat et plus. Donc voilà pour ce cas-là. Recoder une variable maintenant. Recoder une variable, c'est quelque chose qu'on fait souvent. On peut faire pour différentes raisons, avec différentes variables. Euh, on pourrait recoder une variable d'échelle en variable catégorielle. Donc, vous voulez des catégories de revenus à partir d'un revenu exact. Vous pourriez vouloir combiner des valeurs parce que vous avez trop de réponses. Vous voulez ce qu'on appelle agréger des valeurs de variables. Vous pourriez vouloir créer des variables dichotomiques euh, ou des variables binaires. Euh, aussi, quand vous faites des régressions, vous allez avoir besoin de ce qu'on appelle des, des dummy variables, des variables dichotomiques, des variables euh, factices. Euh, donc, 0, 1. Donc, partir euh, d'une variable catégorielle, faire une variable dichotomique. Et c'est ça qu'on va faire dans ce cas-ci. Parce que ce que je veux, dans le fond, c'est... Euh, En fait, c'était quoi mon objectif? Oui, c'était faire une variable dichotomique à partir de ma variable du plus haut niveau de scolarité. C'est-à-dire que, comme on vient de le voir, il y a vraiment beaucoup de catégories de formation. Là. Il y en a comme un peu trop qui ne m'intéressent pas. Moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que c'est profitable d'avoir un diplôme universitaire? On se le souhaite tous. Fait que dans le fond, je ne veux pas avoir toute... Tout, tout ces, toutes ces valeurs-là. Là. Moi, ce que je veux, c'est savoir qui, qui, a, qui, qui a un bac et plus, puis qui qui n'en a pas, pour enlever tous ces détails-là. Ce qu'on veut donc, c'est recoder notre variable catégorielle. Et ça, ça se fait sous « Transformer ». Comme je vous avais dit au début, vous pouvez faire « Recoder » ou « Création ».« Recoder », ça va écraser votre variable. « Création », ça va en créer une à côté. C'est ça qu'on veut. Donc, on veut fusionner les variables, encore là, il faut connaître nos codes. On veut fusionner nos valeurs de 1 à 8 et de 9 à 13. Donc, on va passer de 13 catégories à 2, donc 1 à 8, 9 à 13. Alors, quelle variable on veut recoder? C'est scolarité plus haut certificat qu'on envoie à droite. Et il m'a dit « OK, tu veux créer une nouvelle variable à partir de celle-là. Comment tu veux l'appeler? » Vous pouvez l'appeler comme vous voulez. « Libellé », ça va être son nom au oh nom. Au oh long. Vous faites changer. Bon, là, il dit « OK, c'est bon. Tu veux prendre ton ancienne variable, tu veux en créer une nouvelle qui s'appelle universitaire. Maintenant, c'est quoi les valeurs que tu veux? » Vous allez sous « Ancienne et nouvelle valeur ». Donc là, c'est là que vous allez lui dire votre code d'origine, il, il, il correspond à quel code dans votre nouvelle variable. Vous pourrez y aller, y aller un par un. Mon code 1, ça va être ça, mon code 2, ça va être ça. Mais là, on a des plages, on a une série de codes euh, consécutifs. Donc, on peut lui dire tous mes répondants qui ont un niveau de scolarité de 1 à 8, mais lui, la valeur 0. « Tous mes répondants qui ont un niveau de scolarité de 9 à 13, mais lui 1. » Puis 0, 1, là, en fait, vous pourriez mettre 4 et 7. Ça importe peu, ça reste une variable binaire. Il y a deux réponses. Mais quand on parle de variables dichotomique, comme quand on fait des régressions, ça va toujours être 0, 1. C'est une variable vraie-faux. Oui ou non. Est universitaire? Non oui. Euh, il faut pas oublier nos valeurs manquantes parce qu'il il y en a des valeurs manquantes, il faut qu'ils sachent qu ce que je fais dans la nouvelle variable avec les valeurs manquantes. Il y a une façon plus longue et une façon plus courte. Je vais y aller pour la plus courte. Valeur système manquante ou valeur manquante système de l'utilisateur, ça veut dire si la cellule est vide ou s'il y a un code de, de valeur manquante, qu'est-ce que je fais avec? Je le mets comme valeur système manquante. Il y aurait une façon plus élaborée. Si on veut conserver chacun de nos codes, il faudrait faire copier les anciennes valeurs, aller dans notre vue des variables et déclarer comme étant manquant. On va y aller paresseusement. Si c'est manquant dans notre ancienne valeur, mêler comme manquant tout court. Je vais ajouter. Messing, c'est miss. Poursuivre. Je fais. Il vient de me créer ma nouvelle variable. Je vais aller la voir en faisant un tableau de fréquence pour être sûr que ça a bien marché. Ma variable s'appelle universitaire. Elle est ici. On va aller la voir. Et donc, j'ai ma variable 0. Là, je ne suis pas allé modifier euh, sa description dans la vue des variables. C'est pour ça qu'il y a encore deux décimales. Il y en a toujours deux par défaut. Donc, comme on avait vu, j'ai 72,3 de mes répondants, comme dans mon ancienne variable, qui n'ont pas de baccalauréat. Et j'ai 27,7 qui ont un bac. Donc, notre truc a fonctionné. Euh, je vois que vraiment, je vais comme dépasser le midi 30 euh, pour ceux qui sont plus capables. Je vous comprends. <rire> je suis plein d'empathie pour vous. Je suis vraiment désolée si je dépasse. Euh, je vais essayer de me rendre à la fin. Voilà, on verra les valeureux qui vont se rendre jusqu'à la fin. Mais si vous devez quitter, ne euh, soyez pas gêné. Je, je vous comprends tout à fait. Euh, donc, je pourrais aller dans ma vue des variables, aller voir ma, euh, ma variable universitaire, puis enlever les, enlever les décimales ramener ça à, à zéro. Comme ça. Et je pourrais aller décrire un. Euh, ici, je pourrais mettre un, possède un baccalauréat, deux, pas euh, de baccalauréat, 0,1, euh, c'est-à-dire. Donc, voilà pour le recodage. Et mon recodage, j'ai tout fait ça parce que mon autre étape, c'est de faire un tableau croisé. Puis je veux savoir, je vous ai mis des petites infos sur... C'est quoi un tableau croisé? Vous le savez sûrement, vous croisez deux variables catégorielles pour voir le lien entre les deux variables. Et à partir des tableaux croisés, vous pouvez lancer le test de qui 2 la valeur P, euh, pour pouvoir euh, évaluer la relation entre vos deux variables euh, catégorielles. Mais je n'irai pas, euh, pas là, évidemment. Euh, donc, ce que je veux savoir dans le fond, c'est que est-ce que les immigrants sont proportionnellement plus nombreux que les non-immigrants à avoir un baccalauréat et plus au Canada? Puis est-ce que c'est le cas chez les hommes et les femmes? Donc, on va croiser la variable qu'on vient juste de recoder, notre variable euh, universitaire, avec notre variable d'immigrants. Donc, on s'en va, on lâche le tableau de fréquence, on s'en va au tableau croisé qui est ici. Toujours la même chose, sauf que là vous avez plus euh, vous avez plus d'options. La grosse question c'est toujours euh, est-ce que je, laquelle je mets en colonne, laquelle je mets en ligne. Dans un tableau croisé, ça n'a pas tant, autant d'importance, mais on va avoir tendance à mettre le statut, euh, la, la variable indépendante en, en colonne. C'est une norme, mais ce n'est pas, pas une loi. Ce n'est pas si grave. Ça peut dépendre de, de la variable que vous avez. Donc, vous mettez, je veux savoir c'est quoi le statut d'immigration sur le niveau de scolarité. Donc, euh, donc ma variable d'immigration en colonne et ma, ma variable universitaire que je vais mettre en ligne. Là, ici, il faut absolument aller venir dans les options parce que, dans un, contrairement au tableau de fréquence, dans un tableau de croisée, il n'y a pas de pourcentage. Il y a juste des fréquences. Si vous voulez le pourcentage, il faut absolument aller sous cellule ici pour aller chercher le pourcentage. Vous pouvez mettre le pourcentage en ligne, le pourcentage en position, qui est la colonne. Pourquoi il appelle ça position? Je ne sais pas. Ou vous pourriez dire, ben, ouais, je ne sais pas quelle base je vais le mettre, que je vais mettre total ou je vais cocher tous les pourcentages, mais là, vous allez avoir un tableau plein de pourcentages, vous allez être perdu. Euh, que vous ayez mis votre variable indépendante en ligne ou en colonne, ce n'est pas la fin du monde, mais il faut que votre pourcentage soit du côté de votre variable indépendante. C'est-à-dire que je veux savoir c'est quoi le pourcentage des immigrants qui sont universitaires et non pas le pourcentage des universitaires qui sont immigrants. Ben, vous pourriez toujours le savoir, mais c'est sûr, ça dépend de la question que, que vous, vous posez. Les autres trucs effectifs, euh, résidus, c'est lié au test de qui-deux. La différence entre vos variables observées vos variables euh, attendues. Poursuivre et puis on fait OK. Donc, vous avez un beau tableau croisé. J'ai mis mon statut d'immigration en colonne, donc mes valeurs d'immigrants sont en colonne, et universitaire à l'horizontale avec le pourcentage que j'ai mis, vous le voyez, est à la verticale. Le 100% est en bas. Ça fait On calcule le pourcentage en fonction euh, des colonnes. Et donc, qu'est-ce que ça me dit? Ça me dit qu'on lit à la verticale, 41,9% 41 des immigrants au Canada ont au moins un baccalauréat, comparé à 24,5% des non-immigrants qui ont un baccalauréat? Donc, la réponse est oui. Les immigrants sont assez significativement, euh, ont, plus, ont plus de niveau de scolarité supérieure euh, universitaire que les non-immigrants. Euh, vous me demandez peut-être les résidents non permanents, c'est qui ça, avec 66,4 euh, En fait, résidents non permanents, c'est le genre de catégorie pour laquelle il faudrait prendre une décision, euh, soit qu'on l'éliminerait. On si vous vous intéressez seulement en comparaison immigrant-non-immigrant, immigrant, vous pourriez décider de mettre les résidents non permanents de côté ou, ou pas. Euh, mais les fusionner avec les immigrants, c'est problématique, parce que dans les résidents non permanents, c'est une catégorie euh, gouvernementale, vous avez autant les, les, euh, les requérants de statut de réfugié euh, que les étudiants étrangers. Donc, ça vous fait une catégorie sociologiquement qui est un peu problématique. Là. Mais c'est pour ça qu'ils sont aussi éduqués, parce que vous avez tous les étudiants étrangers. Donc, c'est pour ça qu'ils ont 66 C'est pour ça qu'ils sont très éduqués, mais ils sont très pauvres, parce qu'ils ne travaillent pas, pas ou très peu de revenus. Donc, voilà. C'était ça notre tableau croisé. Ah oui, puis je disais, est-ce que c'est le cas pour les hommes et les femmes? Tu sais, on pourrait se demander, ouais, est-ce que tu comme euh, dans, les années, euh, dans les années 70 là, où euh, euh, les immigrants hommes euh, venaient s'installer au pays, euh, étudier, puis là, ils faisaient venir euh, la famille après. Fait que là, je pourrais vous voir, OK, y a t voir c'est quoi le lien avec le sexe dans tout ça? On va retourner dans notre tableau croisé. Tout ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une couche vous pouvez rajouter une variable de division. Fait que je vais rajouter le sexe en couche. On pourrait en mettre plus qu'une. Puis, je vais faire OK. Fait que là, dans le fond, ce que ça fait, c'est que ça va subdiviser votre tableau en fonction des variables que vous avez mises en couche. Là, j'ai le sexe homme-femme. Vous avez total. Ça reprend le tableau qu'on avait au départ. Vous avez le pourcentage pour homme et vous avez le pourcentage pour les femmes. Donc, qu'est-ce que ça vous dit? Ça nous dit que 42 des femmes immigrantes ont au moins un baccalauréat par rapport aux 20 à 28,8 des femmes non-immigrantes. 41,9 des hommes immigrants ont une formation universitaire par rapport aux hommes non-immigrants. C'est à égalité, les hommes et les femmes euh, immigrants au niveau euh, du niveau de scolarité. Et on voit que dans nos quatre catégories, dans le fond, c'est les hommes non-immigrants euh, qui, euh, proportionnellement, ont le moins de, de baccalauréat et plus. Donc, voilà pour les tableaux croisés. Je vais essayer de speeder ça un petit peu. Je suis vraiment désolé de vous faire souffrir comme ça. Euh, OK, ça c'est le tableau croisé. Calculer une variable, euh, écoutez, ça, ça sert simplement euh, à vous créer une nouvelle variable en fonction d'un calcul que vous voudriez faire sur d'autres variables. Par exemple, si vous avez plusieurs, si vous avez euh, quatre des résultats d'examen d'étudiants, vous avez quatre, euh, quatre examens à 25 vous avez quatre colonnes, puis vous voulez vous créer une variable avec la somme des quatre pour avoir le 100 ou vous voulez avoir euh, la moyenne. Etc. Vous faites un calcul de variable. Donc, ce que je vous disais là, c'était juste de faire un calcul de prestation, de vous créer une variable. Donc, dans le recensement, j'ai trois variables de prestation. Je pourrais vouloir me créer une variable qui fait la somme de ces trois-là. On pourrait faire des calculs super compliqués. Puis ça, c'est sous-transformer, c'est calculer la variable. Donc, je me crée une nouvelle variable, un peu comme quand on a recodé tout à l'heure. Je pourrais l'appeler euh, « prestation ». Qu'est-ce qu que je veux faire? Je veux faire la somme. Je vais aller chercher. Là, vous avez toutes les fonctions que vous avez dans, dans Excel, par exemple. Puis là, vous allez chercher vos trois prestations. Mais là, vous les mettez avec des virgules. Voilà. Et vous faites « OK ». Vous pourriez faire la moyenne, vous pourriez faire... Ouais. Alors, vous voyez ici, il m'a créé une nouvelle variable. Je pourrais mettre une étiquette aussi. Continue, c'est le chiffre exact, ici, avec les prestations. Il y a beaucoup de valeurs manquantes parce qu'il ben, y a beaucoup de gens qui n'ont pas de prestations. Fait que ça fait ça donne manquant, dans le fond. Ça fait qu'il a fait la somme des trois colonnes de prestations. Donc, c'est un exemple assez simple. Hum, on va terminer avec, euh, qu'est-ce qu'on fait avec les variables quantitatives? À date, tout ce qu'on a fait, les tableaux de fréquence, sélectionner des sous-groupes, recoder des variables, c'était toutes des variables catégorielles. Euh, donc, on qu'est-ce qu'on fait avec nos variables quand on a le chiffre exact? On, va av on veut avoir la moyenne de revenus. On ne fait pas des tableaux de fréquence. On ne voudra pas voir le revenu de un tableau qui liste le revenu de nos 900 000 répondants. Ça ne serait pas très utile. Fait on a deux fonctions pour terminer quand on a des variables continues, des variables d'échelle. Euh, ce sont les fonctions descriptives et explorées. Descriptives, vous avez euh, un, un minimum d'informations et explorées, vous avez vraiment la totale d'informations pour vos variables quantitatives, pour explorer leurs variances. Par exemple, si vous avez des corrélations, euh, des comparaisons de moyennes à faire, il faut que vos variances soient normales, etc. Votre, votre courbe. Donc, vous pouvez faire descriptive. C'est comme un tableau qui résume l'information. Donc, si je veux avoir un résumé d'information pour le revenu de mes répondants, vous voyez ici une, une petite règle, donc c'est une variable d'échelle. Et donc, vous voyez un tableau descriptif, c'est ça. Ce n'est pas des catégories de réponses, c'est vraiment un résumé d'informations quantitatives. Donc, vous voyez que mon minimum, c'est particulier dans le recensement parce qu'ils tiennent compte des pertes. Là, ils vont chercher l'information dans les rapports d'impôts, d'impôt. Ils ont beaucoup d'informations, donc ils calculent les, les pertes. Euh, maximum, euh, là, vous avez 6 000. Uh, non, c'est 152 000. Ça, ce n'est pas le vrai maximum parce que dans les fichiers publics, ils vont mettre un, un... Pour protéger la confidentialité des répondants, ils vont mettre une valeur maximale, pas arbitraire, là, mais ils vont, ils vont mettre un top, ce qu'ils appellent top-coded. Donc, il y a des gens qui ont gagné plus que ça au Canada, pour une moyenne de 56 766 avec un écart type. Il n'y a pas de distribution normale. Normalement, en fait, quand on travaille avec le revenu, généralement, quand on fait des analyses, on ne va pas prendre la variable de revenu. On va, prendre, on va transformer la variable. On va prendre le log du revenu, par exemple, parce que c'est trop, la variation est trop grande. Mais bon, bref, donc, statistiques descriptives, c'est pour voir un résumé de l'information euh, de vos variables quantitatives. Et la fonction explorer, c'est un peu le même but. Euh, sauf que là, euh, vous avez beaucoup d'informations et vous pouvez diviser en fonction d'une autre variable, euh, ce qui n'était pas le cas dans, le, dans la statistique descriptive. Donc, si je veux voir le revenu total, selon le, on peut y aller selon le sexe. Donc, « facteur », c'est votre variable indépendante. L'impact du sexe sur le revenu. Dans les statistiques à côté, vous pouvez aller voir vos valeurs extrêmes. Vous pouvez aller voir les sentir si vous voulez. Euh, les tracés, vous pouvez aller vo voir les boîtes à moustaches, ce qu'on utilise beaucoup pour voir euh, la distribution de notre population euh, avec notre courbe. Euh, histogramme, si j'ai feuilles, je vais l'enlever parce que c'est vraiment, ça prend du temps. Euh, donc, la boîte à moustaches, c'est souvent euh, très utile. Euh, et puis, c'est tout. On fait OK. Ça, c'est une procédure qui peut prendre. Quelques secondes. Ah, oh, c'est pas super. Si J'ai enlevé les graphiques, c'est pour ça. Fait que là, vous voyez qu'il y a vraiment la totale d'informations. Vous avez la moyenne, vous avez euh, votre, euh, voyons, votre intervalle de confiance, donc euh, à 95 Donc, vous avez une chance sur 20 de vous, vous tromper en disant que la moyenne va tomber entre la borne inférieure et la borne supérieure. La moyenne trompée, c'est quand vous tronque, tronque, quand vous enlevez les 5 de valeur extrême. La médiane, la variance, l'écart-type, minimum, maximum, plage, asymétrie, c'est votre courbe. Et vous avez la même chose pour les hommes. Donc, vous voyez la moyenne de revenu pour les hommes, 63 000, pour les femmes, 49 Vous avez vos percentiles, donc ça divise le, le résultat à 5 10, 25, 50, c'est votre médiane. 115, etc. Et vos valeurs extrêmes, qui ont un top pour les hommes et un top pour euh, les femmes aussi. Et il reste les boîtes à moustaches, qu'on utilise beaucoup aussi pour, euh, pour comparer la distribution de nos groupes. Là, elle n'est pas très bien faite parce que vous voyez que les écarts, ça va de 0 à 200 000$. C'est assez gros comme tranche de revenu C'est pour ça qu'elles sont écrasées comme ça. Mais ça, les graphiques, vous pouvez double-cliquer dessus. Puis là, vous pouvez aller modifier des choses. C'est pour ça que je vous ai dit, les graphiques, ce n'est pas nécessairement euh, la plus grande force de SPSS. Vous pouvez aller modifier les, les tranches ici, les couleurs, etc. Euh, donc, ça, ça se fait là, mais ce n'est pas... Euh, c'est pas super agréable. Puis après, des modifications vont s'afficher euh, sur, euh, sur votre feuille de résultat. Puis je pense que j'ai fait le tour. Je pense que je vais, je vais vous laisser. Je suis vraiment désolée d'avoir euh, débordé autant que ça. Comparaison de moyenne, c'est quand vous avez des tests de comparaison de moyenne des tableaux d'ANOVA. De toute façon, on ne fera pas d'analyse. Euh, vous pourrez aller voir euh, la comparaison de moyenne qui se situe ici. Moyenne, test T, test F. Tableau d'Anova, deux groupes, plus que deux groupes. Et voilà. Je vais, je vais m'arrêter là. Et là, j'ai mal à la gorge. Donc... Eh oui, bravo Caroline, dis donc. A... 1h40 non-stop. j'ai jamais fait ça. Écoute, ah, c'est vraiment, non, c'est quelque chose là quand même. Un marathon en arrière. Je pense que je vais, je vais soit mettre deux heures ou soit, soit enlever, soit mettre moins de blabla. là Mais bon. Mais c'était bien complet, parce que du coup, on a vu un panorama de tout ce qu'on peut faire, donc ça sert aussi de, de, de visite. Merci. Euh, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous envoyer par courriel euh, la documentation pour aller ouais. plus loin. On va aussi vous envoyer les bonnes méthodes d'installation. J'ai une question qui a été posée. Euh, donc, on a toute une procédure pour bien installer SPSS sur votre ordinateur, parce qu'il y a des petites subtilités à, à, à noter. Alors, on va aussi vous envoyer... Euh, l'affiche pour faire une belle installation de SPSS sur votre poste? Euh... Le problème aussi, euh, je, je juste vous mentionner, le problème, les problèmes surviennent surtout quand vous avez une mise à jour de licence à faire. Donc, quand vous l'avez déjà installée, mais là, ça vous dit que votre licence est plus bonne, puis souvent, le problème est plus à ce niveau-là. L'installation à partir de zéro du logiciel, d'habitude, ça fonctionne moins euh, bien, pardon, mais euh, c'est souvent la mise à jour de la licence qui est un plus délicate. Okay. Ah, merci pour ce point-là. Ah, on nous suggère peut-être à, à faire un deux heures avec une pause au milieu, comme ça c'est oui. agréable. Oui. Pourquoi mm -hmm. Je pense que je pense que ça serait une bonne option. Mm -hmm. De toute façon, ça, tout va revenir à la normale, puis on va être dans le laboratoire là, dans... Oui. Et puis on fera les mêmes ouais. choses. avec un bon <rire> On peut rêver un peu. Oui, ouais, on pourra faire des euh, blagues. Ouais, ouais. de positif, on ne peut pas trop faire de blagues. <rire> non, c'est ça. Il faut, faut se contenir. Voilà. C'est bon. bon. Alors, on a hâte de vous revoir en labo. En attendant, vous aurez la vidéo et vous pouvez vous pratiquer. Alors, accumuler les questions. Euh, ce que vous pouvez faire, comme euh, Caroline vous a proposé, c'est si vous avez des questions plus avancées sur des manières de faire avec SPSS ou pour trouver les données, eh bien vous pouvez la contacter. Donc, vous oui, bien sûr. Bien puis, sûr. À... Et puis, je vous ai mis des petits liens dans le document de présentation à la fin pour aller plus loin. Ceux qui voudraient prendre des cours, les liens vers euh, Claire Durand dont je vous ai mentionné et tout, vous pourrez euh, aller faire un petit tour. Euh, on a beaucoup de guides aussi dans le catalogue Sophia pour apprendre SPSS. Là.